Bonjour tout le monde, j'appelle le numéro de téléphone plus 229 94 61 69 61. Je suis content que ma femme est revenue grâce à Grand Maître Marabout à l'Héron avec ses génies. Je souffre depuis le 30 janvier 2022, ma femme est partie. Par jalousie d'une copine camerounaise qui m'avait prévenu que ma femme allait me laisser. Et ce qu'elle a dit, ce qui s'est passé. On était une famille unie. Ma femme et moi, on a quatre enfants ensemble. Depuis 35 ans qu'on vit ensemble, on n'a jamais eu de problème. Mais grâce à au grand-mère Marabout, avec ses génies, j'ai retrouvé le bonheur, ma femme est revenue. Je suis content, je suis vraiment content de cette réussite. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Grand Mère Marabout, Aliron, et c'est génie. Merci beaucoup.